Bonjour les amis, il y a quelques temps de cela, je vous faisais une petite promenade avec Shakira le dromadaire à Marrakech. Aujourd'hui, je vous fais une autre promenade. Bon, je ne sais pas comment il s'appelle, mais si vous avez une petite faim... Ou une envie de sac à main. Ou une envie de sac à main, Nous sommes à la ferme des Alligators en Floride, dans les Everglades. Voilà, on pensait juste à vous. C'est ça les vacances, profitez, visitez, se dépayser, découvrir, s'émerveiller et tout ça, ça nourrit l'optimisme. Ça fait vraiment du bien d'être ailleurs avec une température exceptionnelle. Il fait bon, très humide bien entendu. Je vous dis profitez-en, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao!